Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Bibliothèque Montrion. Je suis très très heureuse de vous accueillir dans un cadre aussi magnifique. Là, c'est vraiment là une première pour nous. D'habitude, les plantes sont juste dehors sur la terrasse, mais là, elles sont entrées. Et vraiment, on en est ravis. Bienvenue à Christophe Leutold. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, je pense que parmi vous, beaucoup connaissent sa voix de Monsieur Jardinier du dimanche matin, quand il faut se lever très tôt. Hein mais euh, ben, on est content de vous accueillir ici, et puis on se réjouit de, de vous entendre. Moi aussi. <rire> Je ne sais pas si vous le savez, mais à la Bibliothèque mont depuis mai 2018, nous avons maintenant une granothèque qui se trouve juste à l'entrée ici. Et c'est un petit geste citoyen de notre part pour euh, la préservation des espèces, euh, notamment celles qui ne viennent pas d'entreprises euh, agroalimentaires. Donc voilà, vous pouvez y participer à votre mesure, que vous ayez un balcon, un bord de fenêtre ou un jardin. Euh, L'idée c'est de prendre des graines, de les faire venir à terme, d'en récolter et puis de les, de les de redonner une partie et puis de réutiliser le reste. Donc on n'accepte pas les F1 et les F2 et puis voilà, on fait un peu attention avec les courges et, et, et les choux aussi parce qu'il y a vite des mélanges interplantes. Mais c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup ici. Alors on a une bibliothèque, une grainothèque, puis depuis peu on a même une lénothèque. Ah, <rire> Parce qu'on a les tricoteuses qui sont aussi actives ici tous les mercredis et qui ont fait des bacs de laine pour qu'il puisse y avoir des échanges, que, voilà, que la laine soit accessible aussi à tout le monde. Donc vous voyez, c'est une bibliothèque qui est devenue très vivante et puis qui appartient de plus en plus aux habitants du quartier et j'en suis très très contente. Voilà, le sujet était tout trouvé pour ce soir parce que quand on a une grainothèque, on, on se demande comment euh, on va pouvoir faire diffuser les graines, puis surtout de faire en sorte qu'elles reviennent. Et puis euh, les usagers se posent toujours la question de est-ce que ça ne va pas être trop compliqué de planter et ensuite de récolter. Donc on a eu plusieurs conférences à ce sujet-là. Mais il y a des plantes dont les graines arrivent sans qu'on les ait demandées au jardin. Et c'est de ça notamment qu'on va causer ce soir avec Christophe Leutold. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une plante qui arrive dans votre jardin alors que vous ne l'aviez pas prévu Qu'est-ce qu'elle peut nous indiquer Est-ce que tout de suite c'est une mauvaise herbe à arracher avec violence et détermination Ou est-ce qu'on peut en faire quelque chose Est-ce qu'on peut l'observer Et je ne sais pas si on aura le temps, mais est-ce que plus loin ça ne pourrait pas nous donner une petite philosophie de vie que d'accepter ces intruses dans un jardin potager réglé au millimètre alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout à l'heure. Merci, merci C'est fantastique, là vous avez des graines justement, on est dans une grainothèque, une bibliothèque, là c'est des grosses graines que vous voyez là, une représentation. C'est pas du tout à l'échelle, hein, parce que si on avait des graines comme ça, je ne vous dis pas, on ferait des miracles. Donc si ceux qui veulent s'asseoir dessus, ils peuvent s'asseoir dessus, c'est des poufs en fait. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de me trouver dans une bibliothèque parce que je ne sais plus si c'est un sage chinois qui a dit ça, mais euh, le bonheur c'est d'avoir un jardin et une bibliothèque, donc euh, c'était tout trouvé de, de cette proximité. Et puis euh, en pensant à aujourd'hui, euh, euh, moi-même je vis quelque chose d'assez particulier parce que vous savez, on a eu cette pandémie et puis les travaux ont été arrêtés. Et je vis en haut de lausanne et puis je suis en, en ces temps je suis entouré de pelteuses. Et je vis vraiment cette expérience, vous savez, de la, de la belle terre qui se fait ramasser, mais en un clin d'œil, vous voyez, c'est une pelleteuse qui vient assez grande, de, de, de 3 mètres, 4 mètres de, de large, et qui vient et qui enlève toute cette belle partie de terre arable. Alors ils font ça comme il faut, hein, ils enlèvent une première partie. Puis après, il revient, il enlève une deuxième partie, il fait des tas différents. Mais j'étais secoué. Et quand on est comme ça, euh, c'est clair qu'en ville, c'est différent, peut être parce qu'on est habitué quelque part à être déphasé. Mais moi, aujourd'hui, j'étais vraiment... Euh, maintenant que c'était réellement et je suis entouré de ces pelleteuses, c'était vraiment euh, assez, assez triste. Quand on pense, le temps qu'il faut pour qu'un sol s'installe. C'est vrai que le chef de chantier est superbe. Il me dit, vous verrez, après, ça sera, on ne verra rien. Ça sera tout recouvert. Mais euh, sur une terre comme on a au mont sur il faut presque 10, 15 ans après pour que ça, ça revienne, que la vie revienne comme il faut, etc. Même si on n'a pas mis de produit. Donc je suis un petit peu euh, émotionnellement euh, un peu secoué, donc c'est très bien comme ça, il euh, faut avoir une faille quelque part. Alors je pensais commencer, euh, bon déjà le jardin s'accueille au sein d'une bibliothèque, je l'ai dit, et puis c'est vrai que euh, je pensais commencer par une petite parole de Boba, vous verrez j'essaye de, de mettre deux trois petites phrases, parce qu'en fait je me suis dit je suis dans une bibliothèque et par respect pour, euh, pour ces autres plantes à feuilles, je me suis dit je vais, je vais parsemer mon discours de, voilà, de petites feuilles poétiques ou philosophiques qui n'engagent que moi, j'entends. Et l'auteur, mais l'auteur, je l'ai sorti du livre. Euh, voilà. Alors je voulais commencer par cette petite pensée J'ai rêvé d'un livre qu'on qu ouvrirait comme on pousse la grille d'un jardin abandonné. J'ai rêvé d'un livre qu'on ouvrirait comme on pousse la grille d'un jardin abandonné. C'est de Christian Bobin, je vais souvent le citer, je pense, si j'ai le temps. Et celui-là, c'est tiré de l'homme joie. Et puis, il y a un autre auteur qui me parle beaucoup, peut-être que vous connaissez, c'est Gilles Clément, qui est un paysagiste français. Et puis, je le dis déjà parce que je pense que c'est dans notre, dans notre programme. En fait, on va, on va cheminer en fait, ce soir, on va, on va rentrer dans ce jardin. Peut-être que vous avez entendu, Bon, il n'y avait pas euh, une grille rouillée qui, qui fait comme ça quand vous êtes rentré dans la bibliothèque. Mais souvent dans les... Elle est là, elle est là. Donc c'est ce moment où vous, où vous changez, où, où vous passez un seuil. Et hum, ce soir, on, va, on a passé ce seuil et on, on va déambuler dans le jardin. Et puis, et puis on va voir ce qu'on y trouve. Euh, Isabelle a parlé des, des graines nobles, c'est-à-dire souvent c'est ces graines potagères, parce que vous voyez, on aimerait manger, ces belles graines de fleurs. Et puis c'est vrai qu'il y a tout, comme dirait Gilles Clément, il y a un tiers paysage qui est... Qui est, qui est absent de nos regards souvent, Qui est, on appelle ça des fois les mauvaises herbes ou les plantes envahissantes, les plantes rudérales, enfin il y a plein de termes pour les, les désigner. Mais en fait, elles sont en général mal aimées, même dans le monde scientifique. De rares scientifiques les étudient, mais ce ne pas des plantes qui sont... En général, on va parler des plantes nobles, des prairies sèches, des belles fleurs qui arrivent comme ça, des plantes rares, des plantes menacées. Mais de ces plantes qui nous arrivent comme ça, sans qu'on leur ait demandé, eh bien, c'est plus délicat à les accepter. Alors, je, je vais faire une petite citation de nouveau. « Pour changer le jardin, il faut changer de légende », dit Gilles Clément. Et ça, je trouve pas mal. Changer de légende. Alors, on va commencer par euh, une sorte de, de, de mise en jeu, une mise en scène. Alors, euh, j'espère être pas trop long, mais... Je... En fait, c'est une mise en scène de l'incertitude. Ça tombe bien parce qu'on est dans cette période... Euh, euh, disons, pandémique, qui, qui, qui nous ouvre ce, ce monde de l'incertitude. Et puis j'aurais voulu faire un petit écart, j'espère qu'il ne sera pas trop grand, mais pour, pour venir peut-être par, par le biais d'un sentier du jardin. Alors, tisse tous les pouces verts. Qu'importe, il ne s'agit pas de jardiner, il ne s'agit que de jouer. Moustache. Jardiner est une chose trop importante pour ne la laisser qu'au seul jardinier. Vous aurez remarqué que c'est un dialogue apocryphe de Maurice Druon mais qu'on trouve ça dans tous les pouces verts pour ceux qui l'ont lu. Rien de tel qu'une cure de jouvence au jardin en ces temps de corsetage généralisé où l'absence de marge de manœuvre a tendance à influer lourdement sur nos capacités même de penser. Et de tenter l'expérimentation d'autres voies d'être avec nous-mêmes et les autres, êtres vivants du proche quotidien. L'histoire des mythes qui nous donnent à vivre et penser les jardins ont probablement été portée. Par les premières paroles, et onomatopées éruptées du haut des canopées est posée sur les savanes des mondes anciens. Un espace délimité d'intrigue et de jouissance qui fait la part belle aux mélopées, épopées des clans en lutte pour la vie. Ces bribes sonores racontent des histoires qui comptent et qui vont compter petit à petit jusqu'à s'offrir en culture qui s'étale. Aujourd'hui, peut-être, il s'agira de compter le jardin dans le jardin, une histoire poupée babouchka où d'emboîtement en déboîtement s'ouvrirait sur l'infini des jeux possibles. Et d'entrée de jeu, je vais revenir à, à Christian Bobin, qui dit une petite parole, en passant, j'aime bien ces petites paroles de, de, de Christian, « Dans cette vie, tout peut nous écraser, même un rayon de soleil, un liseron jamais. » Dans le monde professionnel, souvent, nous les jardiniers, on est vite écrasé par ces herbes pesantes que sont les liserons, les, les lettrons, les, la villa, toutes, toutes ces plantes justement que bien des jardiniers ont de la peine à se défaire. Mais justement, on verra, est-ce qu'il faut vraiment s'en défaire Qui dira le poids du végétal sur une vie Les mots en savent beaucoup plus que nous, mais il faut les prendre avec amour entre ses mains et les porter à son oreille. Les mots sont au sol incompréhensibles et comme des noyaux. Je les ramasse, j'écoute dedans, je les brise. Apparaît une phrase, une scène, toute la construction respiratoire d'un jardin livre. Vous l'aurez remarqué, c'est de Valère Novarina. Peut-être vous le connaissez c'est un, un artiste français, metteur en scène. J'ai un peu changé, j'ai parlé du jardin livre. Lui, il n'aurait pas pour forcément parlé du jardin livre. Un appel de vie à creusé à l'appel Le grand chantier de l'imprévu, la remise en jeu du spectacle, des variations émotionnelles, toucher la terre des mots. Qui contemple qui ou le complexe du reflet débordant Le jardin-jeu au détour de l'art Peut-être vous rappelez à Saint-François, il y a de ça, <rire> c'est en 2014, j'ai noté, il y avait dans l'église de Saint-François, il y avait le jardin suspendu. Ça, ça vous dit quelque chose peut-être à certains Je ne sais pas si vous l'avez pu le visiter. Et il y avait quelque chose d'assez magnifique parce que donc le plat, ce jardin suspendu était une création du plasticien Rudy de Sellier. Et puis c'était dans le cadre de Lausanne Jardin 2014. Mais c'était en fait une œuvre solore et visuelle et si vous vous rappelez, il y avait 200 fils de cuivre qui étaient suspendus. et Au bout de ces fils, il y avait des feuilles, de, euh, des feuilles de Magnolia grandiflora, sèches. Et puis, il y avait un courant qui passait dedans, un courant électrique. Et vraiment, dans le bruit qui environne cette église, vous pouviez, mais vraiment, par moments, juste entendre un tout petit frémissement. Donc, ces feuilles tournaient à ras le sol. Étaient, il y avait un cadre en bois qui était suspendu tout en haut dans la nef. Il y avait ces 200 fils qui descendaient avec chacune à leur bout, une petite feuille, enfin une petite magnolia grandiflora, vous en avez un dans un jardin un peu plus loin là-bas. C'est un magnolia qui garde ses feuilles, vous avez peut-être déjà vu. Il garde ses feuilles toute l'année. Et lui de celles-là, il, il, il les avait ramassés et il avait passé ce fil en double comme ça, le courant passait dedans, mais ça passait à ras du sol et ça tournait tout doucement. Et vraiment, vous entendiez un, à peine un frémissement. Je vous, je vous dis ça parce que des fois, il, au jardin, il y, a, il y a le premier regard qu'on peut avoir. Malheureusement, des fois, le, notre premier regard, il est, il est encore entaché de préjugés. Alors des fois, il, il nous reste l'oreille. Et ça vaut la peine des fois de rentrer dans son jardin, les yeux fermés. En pensant justement à ces feuilles de, de, de cellière. Alors il s'appelle, si je prononce juste, Rudy de Cellière. Il a fait plusieurs... Euh, encore dernièrement, euh, je n'ai pas été voir toutes ses œuvres, mais... Celle-là m'a marqué spécial, particulièrement. Le jeu des attractions et répulsions, on y est. Perdre ce qu'on est au profit de ce qu'on voit. Christian Bobin, mais ça c'est dans l'épuisement. Et puis pour revenir à Valère Novarina qui dit lui aussi, « La vue est un développement du toucher, un fragment de la peau est devenu si sensible que c'est l'œil ». Les lois du vivant sont un astarque des règles du jeu à découvrir et à découdre pour espérer les ouvrir et les interpréter. À la source des sources et des ressources, piquant, doux, poilu, rêche, tiède, dur, glissant, porteur, calmant, unique, clair, cassé, plein, hors d'atteinte, cristallin, brut, court, lancinant, putride, carabossé, vibratile, caduque, massif, acéré, effluve, sointante. Si vous avez lu Val Valère Novarina, il y a un livre complet sur… Euh... Sur ce genre de, de phrases, de mots, on peut s'y perdre. J'ai copié, mais très mal. <rire> de l'exclusion à l'éclusion. Ou comment fibrer l'impensable ou l'impensé jardiné Ça, c'est une pensée de Daniel Ciboni qui me travaille ces temps. On parle beaucoup d'exclusion ou d'inclusion. Et puis lui, il parle plutôt d'éclusion. Vous connaissez le système de l'écluse ces deux courants contradictoires, pas à la même hauteur, qui à un moment donné, grâce à l'écluse, vont pouvoir passer. Et je trouve que dans le jardin, c'est une image très importante, ça, parce qu'on peut être pris par, le, par la fièvre de mettre en ordre, de, de vouloir faire. Souvent, quand on rentre au jardin, on veut faire. On, on y va pour faire. On y va rarement pour rien faire. Et, et, et, et dans l'idée de ces herbes indésirables ou peu connues, et elles vont pouvoir nous apparaître que justement dans la mesure où on n'a rien à y faire. Parce que si on va y faire, c'est justement en général pour les arracher. Du reste, on les arrachons sans les connaître. Changer de jeu. <rire> c'est du bobin de nouveau. Vous en ferez ce que vous faites toujours, de la culture et de la mort. Quelque chose qu'on enterre la semaine et qu'on fleurit le dimanche. Je suis bien placé pour le savoir. Le dimanche, c'est l'émission jardinier. Et là, tout d'un coup, tout le monde pose des questions sur son jardin, est attentif à son jardin. Et le reste de la semaine, des fois, c'est compliqué. Donc c'est vrai, il est assez proche de la réalité. Il y a une sorte de culture de mort la semaine. Et puis tout d'un coup, on se rappelle le dimanche qu'on a le jardin. Mais en fait, des fois, le jardin nous pèse. La nature malade de la gestion. De la nature alitée à la naturalité. Enlevez-moi enlevez ces herbes que je ne saurais souffrir. L'organe du langage, c'est la main, l'indigénisme ou la pensée indigente. Le désir est de pratiquer jusqu'à ce que les choses parlent toutes seules, comme l'acteur, je cherche la défaite de soi, se retirer, laisser parler notre langue, laisser peindre les couleurs, laisser penser les mots. Énormément de travail, beaucoup de méthodes et de soins méticuleux sont nécessaires pour parvenir à laisser faire. C'est le moment où la matière se délivre d'elle-même et où les choses se donnent dans leur fugue. C'est de nouveau Valérie, Valère Novarina. J'aime bien ce parallèle avec la poésie et le jardin. Et là, je dirais même que c'est le théâtre. Euh, du reste, il y a un auteur français, j'ai oublié son nom, un grand agronome français du XVIe siècle, qui a écrit le théâtre de l'agriculture. J'ai oublié son nom maintenant. Mais c'était un terme ancien, mais je trouve que c'est assez, assez, assez juste. Alors voilà, c'était un peu une digression. Et puis, je voulais venir maintenant sur la tribu des mauvaises herbes. En plongeant dans l'intimité des herbes folles, on découvre la capacité créative qu'ont nos jardins pour s'adapter aux changements globaux. J'ai trouvé intéressant de faire, pas une nouvelle digression, mais encore une peut-être, mais lier cette pensée des mauvaises herbes à ce qui se passe aussi autour, c'est-à-dire dans nos jardins et autour de nos jardins. Pourquoi on, a, on aura de la peine à comprendre pourquoi certaines plantes arrivent dans notre jardin si on n'arrive pas à voir ce qui se passe à l'extérieur. Et les changements globaux, on, on dit souvent le changement climatique ou le réchauffement climatique, les, change, les changements globaux sont peut-être plus précis parce qu'en fait, c'est multifactoriel. Et en fait, ces facteurs qui changent le climat, qui changent pas seulement le climat, mais les gaz, qui changent les, les pratiques, qui changent plein de choses, ben, ça a une influence sur la colonisation, sur les graines qui vont germer ou pas germer, sur euh, euh, disons, le développement forcené d'une certaine espèce, qu'on appellera invasive, ou pas. Euh, donc j'essaie de faire un, un petit tour. En fait, c'est un tour du jardin, mais en fait, on ouvre sans arrêt son jardin. Le, le, le jardin, c'est étonnant. Si on pense à, à l'ancêtre du jardin, le, le clos, le, le clos du Moyen-Âge, ou où on crée d'abord un mur, on protégeait en fait un jardin. Un, on protégeait le jardin contre la nature. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On doit ouvrir notre jardin à la nature. On est dans un autre temps. Seulement, on a gardé l'idée du jardin clos. On, on le voit architecturalement en général. Première chose qu'on fait, bon, on construit sa maison, d'accord. Mais ensuite, on, en général, on pose une barrière ou une, on fait une haie autour. Puis si on veut encore avoir quelque chose d'un peu plus intime, on va encore en plus le fermer. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, la nature est devenue si faible d'une certaine manière, où elle est devenue si démunie, contrairement aux moines défricheurs je pense aux moines des fricheurs euh, qu'on a, qu a eu dans le canton, hein, qu'on pense euh, au pied du Jura, qu'on pense euh, dans les Préalpes, où tout d'un coup, bah, on abattait des forêts entières et puis on plantait un monastère, on faisait, on faisait un jardin clos, il y avait des, des, des bois qu on, qu on, où on mettait les porcs, etc. Donc on, on avait une lutte Forcené un peu contre cette nature qui était, qui était écrasante. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On, on est dans quelque chose de coupé, de, de, de fragmenté. Et on le voit, c'est particulier. Tout d'un coup, ça, ça tape fort. Tout d'un coup, il y a ces inondations, comme on a, on a vu euh, cet été. Ça tape fort, ça vient. Tout d'un coup, on nous parle de plantes envahissantes, de fourmis qui, qui sont envahissantes, de, de, de, de moustiques. On, on est dans une... Comme s'il y avait un, une sorte de... de un foisonnement, mais aussi une sorte de concentration de la nature sur les seuls points qu'elle peut encore faire quelque chose. Donc c'est vrai, nos, nos jardins gagneraient à s'ouvrir. En plongeant dans l'intimité des herbes folles, on découvre la capacité créative qu'ont nos jardins pour s'adapter aux changements globaux. J'aimerais partager avec vous quelques observations sur la capacité créative, souvent imperceptible, que nos qu'ont nos jardins pour s'adapter aux changements globaux. L'une des fenêtres d'approche pourrait être les mœurs, et le développement des tribus de mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'une herbe folle, une mauvaise herbe, une plante rudérale, une indésirable, une adventice, une envahissante, une néophyte Alors là j'ai mis quelques définitions, peut-être que vous connaissez les rudérales, c'est dans le courant, en général c'est une plante qui est liée au biotope perturbé par l'activité humaine, donc typiquement nos jardins. C'est les friches, les décombres, les gravats, les bords de route, les voies ferrées... Le terme était également utilisé pour qualifier les milieux subissant des perturbations régulières. Nos jardins, c'est ça. Régulièrement, on laboure, ou en tout cas on gratte la terre, pour pouvoir remettre des espèces. Ça nous explique aussi pourquoi on favorise certains types de plantes com complices ou compagnes. Si c'était Pierre Le Tagui, il parlerait plutôt de pierre compagne, de, de plantes compagnes. Pierre Le Tagui, c'est un ethnobotaniste de salagon dans le sud de la France, qui a écrit pas mal de bouquins qui sont je trouve qu'il a parlé euh, les manières de, de, de, de parler des plantes euh, dans un français qui est, qui est magnifique, c est, on peut s'y perdre. Donc ça j'étais aux plantes rudérales, et puis comme on parlait aussi des néophytes, alors là on entend plus souvent néophyte, se dit d'une espèce végétale exotique introduite accidentellement. Souvent on pense que c'est ces plantes qui sont arrivées après les grandes découvertes, comme nous on appelle grandes découvertes, c'est-à-dire des Amériques. Donc on date ces plantes-là, euh, envahissantes de ce moment-là. Ce n'est pas forcément négatif. Hein. Comme vous, on le verra, les plantes rudérales c est, c est pas, elles portent une négativité, mais en fin de compte, c'est assez rare. Elles ont plus, On le verra par la suite, elles ont plus de qualité que de défauts. Et puis il y a les invasives, ça on en parle beaucoup. Et ça, on est vraiment dans les espèces exotiques, importées volontairement ou souvent aussi par des jardiniers botanistes qui en général ont une phase assez une longue, phase latente, où on ne les voit pas, typiquement la berce du Caucase, c'est début du, du 18 début du 19e que c'est arrivé du Caucase, mais il a fallu presque, presque 100 ans vraiment pour que ça devienne une plante envahissante. Elles sont envahissantes souvent parce qu'elles n'ont pas de prédateurs, elles n'ont pas... Voilà, donc en fait après, on est... On, on, et, et comme on a, on, on, est, les humains se sont d'autant plus, on, on, on amène sans arrêt ce, ce type de plante. Ça c'était juste pour euh, un peu donner une définition de ces termes. Dans les zones urbaines, donc je parle des adventices ou des, surtout des plantes rudérales, ce sont les mieux représentées. Donc en ville, le cortège, ce cortège touristique, c'est celui qu'on trouve le, le, le mieux. Elles sont presque à égalité avec les espèces forestières. Par contre, celles des prairies maigres, si vous voulez planter une prairie sèche chez vous, en ville, c'est des. Il faut aller sur la colline de Morion, là où il faut au Chemin, etc. Là, on peut trouver une représentation, mais ça n'a une valeur que quelques pourcents par rapport aux au toutes. Les plantes des marais, c'est quasiment inexistant. Bon, nous, on a la chance d'avoir le lac en bas, donc ça, ça donne quelque chose. Mais dans nos jardins, c'est rare d'avoir une mare ou d'avoir un, un endroit humide euh, qui permet l'accueil de ces plantes. En général, ce qu'on remarque dans ces plantes rudérales, ou ces plantes indésirables dans les jardins, c'est que c'est souvent des annuels ou des bisannuels. Vous voyez ce que ça veut dire Les annuelles, elles font tout leur cycle dans l'année, et puis les bisannuelles, en général, elles se sèment, et puis elles vont donner leurs fleurs l'année d'après. Donc là, on a tout un cortège de fleurs. qui. qui c'est en général, ça, c'est rarement des vivaces. Mais il faut aussi penser que dans ces plantes rudérales, suivant où, on a entre 20 et 40 de ces plantes qui sont sur la liste rouge de, de la flore suisse. Donc dans ces plantes rudérales, il y a des plantes rares. Ce n'est pas seulement des plantes indésirables. Il faut se rappeler que ces, ces herbes folles se développent dans les espaces interstitiels des villes et des champs, des jardins et des friches. Souvent, d'une grande diversité floristique, elles dessinent une canopée intermédiaire avant l'arrivée des arbustes pionniers. C'est pour ça que j'ai mis des arbres aussi ce soir, parce que pour moi c'est inséparable de la qualité d'un jardin. Si on veut avoir un jardin vivant, eh bien, il faudrait avoir toute la, toute la tous les gradients, si vous voulez, de, de la plante qui couvre le sol. Je dirais même du sous-sol. Hein. On pourrait parler des champignons, des mycorhizes. Ensuite, des plantes qui couvrent le sol. Là, j'en ai quelques-unes. Le... Je perds mes feuilles. Là, j'ai le gal... les, les gallium. C'est plutôt qu'on trouve plutôt dans les prairies, plutôt sèches. Puis après, on a, on a aussi tout ce qui est un peu gravier. Comme ça, on a les sédums, comme j'ai ici. Alors, est-ce que c'est des plantes rudérales D'une certaine manière, oui, parce qu'elles viennent dans ces, entre des dalles, entre des pavés, le long d'un mur. Et après, on a typiquement ces plantes qu'on aime enfin, qu'on aime moins bien, mais il y a les orties ici, belles orties, on voit qu'on peut avoir des orties bien vertes, bien vertes en novembre, donc on pourrait encore faire de la soupe avec. Et puis on a aussi la ronce, qui est déjà le stade préforestier. Ça, c'est une magnifique plante, qu'en général, on n'aime pas tellement au jardin. Mais c'est euh, en fait c'est la, la nurserie des arbres. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas de haies, que vous n'avez pas la, les moyens d'acheter des arbres, simplement vous, mettez, vous laissez venir la ronce, vous la, vous, la, vous la canalisez quand même un peu, vous verrez les oiseaux vont venir, ils vont faire leurs besoins, et d'ici une année ou deux, vous allez avoir les premiers eh, premiers premiers frênes, etc. qui vont pousser. Donc c'est le moyen le plus simple d'avoir une haie sans dépenser d'argent et qui sera très intéressant parce que vous pourrez trier après ce que vous voulez vraiment. Donc c'est vrai, avant de penser seulement les plantes qui vont m'embêter quand je mets de la salade, eh bien, essayez d'élargir son regard pour accueillir le maximum de possibilités de plantes bienfaisantes. Après, à côté du chêne, ben on a le bouillon blanc ici qui vient assez facilement. J'ai pris les plantes que j'avais sous la main. Et puis euh, on, a des, on a aussi des, les arbustes qui viennent assez facilement, la viorne que vous avez là, ça c'est un être Alors j'ai passé dans le quartier pour voir les grands arbres. Juste avant de venir, j'avais un peu de temps parce que j'ai dit je vais faire le tour simplement du quartier pour voir là où il y a les vieux arbres. Il y a des magnifiques êtres même dans des propriétés. Je pense que vous avez vu sous, la, sous le pont de chemin de fer, quand on descend vers le chocolatier, il y a, un, il y a un, un être magnifique, mais il a un diamètre, il est tout en haut. Donc en fait, c'est sous l'arrêt sous la de bus. Si on ne lève pas la tête, euh, maintenant on le voit bien parce qu'il est en feu. Mais c'est dans ma forêt, il y en a des comme ça, donc euh, c'est typique. Là, il a, il, il, alors Après, j'ai regardé le mur, j'ai dit tiens, il tient encore. Non, mais c'est magnifique. Il y a vraiment des, des, très, des très beaux arbres dans, dans ce quartier. Voilà. Et puis, dans ces herbes folles, peut être que j'aurais voulu donner quelques noms. Peut être que certains, certains les, les reconnaîtront. On pense à la carotte sauvage. On pense à la vipérine commune, on pense, si on a un petit peu de gravier et de petits rochers, de l'hélianthème. On peut penser aussi à la linère, la linère commune, cette, cette fleur jaune comme ça, qui est magnifique, elle, elle est très jolie en automne. Mais de nouveau, il faut, la, il faut la laisser tranquille. En fait, dans le jardin, il faudrait avoir des zones où on n'y met pas trop souvent les pieds. Alors vous me direz, dans un jardin familial, avec toutes les règles qu'il y a, c'est compliqué. Mais pour peu qu'on ait un jardin à soi, euh, d'avoir des zones où, euh, un peu permaculturelles, c'est-à-dire il y a des endroits où on y va moins, il y a des endroits où on y va un petit peu plus, il y a des endroits où on est tout le temps dessus, eh bien, cette linéaire, elle va venir dans une zone intermédiaire, peut-être entre la haie et le premier carré d'herbe. Là, elle va, elle va se développer. Il y a la renoncule bulbeuse, et bien sûr, il y a la sauge des prés. Il y a l'orpin des rochers, ça, c'est n'est pas l'orpin des rochers que j'ai là, mais c'est de la même famille. Il y a les pierres, il y a la molène, comme ça. La molène, elle va vous donner de la hauteur. Dans un tout petit jardin, des fois, un arbuste, c'est déjà trop. Donc, on peut très bien avoir des plantes. La molène, quand elle fleurit, elle va arriver à cette hauteur-là. Le, le dipsacus, enfin le, le... Comment on appelle ça J'ai oublié le nom commun du dipsacus. <rire> c'est Bé Béatrice, vous connaissez. <rire> non. Euh, la cardère, voilà ou bien le cabaret des oiseaux. Cabaret des oiseaux, parce que vous avez remarqué, il euh, y a de l'eau qui reste à l'aisselle des feuilles. Donc en fait, les oiseaux viennent se saouler là, je pense. Mais le quart d'air, justement, ça va vous donner euh, de la hauteur au jardin. Donc en plus, ça va vous attirer les oiseaux, qui vont faire aussi ce travail qu'on a besoin pour amener des plantes campagnes. Voilà. Dans un jardin, par rapport au réchauffement climatique ou aux changements globaux, c'est vrai que c'est important d'avoir des endroits le moins possible imperméabilisés. Alors ça veut dire que des fois c'est délicat parce qu'on aimerait avoir les pieds, les pieds propres, etc. Mais il y a plein de moyens d'avoir les pieds propres avec justement, si vous avez une œil, vous pouvez broyer vos branches, vous pouvez marcher sur ces brins. Pourquoi c'est important d'avoir le moins possible de, de zones imperméabilisées Parce qu'on bon, l'a vu, ça fait, à la fin, ça fait des cours d'eau qui débordent et des lacs qui débordent, parce que l'eau ne prenant pas le temps d'être infiltrée dans le sol, etc., ben bien sûr que ça, ça va directement dans les, dans les grands cours d'eau. Et en fait, dans ces zones imperméabilisées, en fait aussi le piétinement, le simple piétinement du jardinier, ça, ça vaudrait la peine de réfléchir, est-ce que quand je suis dans ma plate-bande, est-ce que je suis obligé de marcher au cœur de ma plate-bande ou bien je reste sur les chemins c'est des petites choses, mais le fait de piétiner son jardin, euh, et bien vous tassez, et, vous, et suivant les sols, si c'est un sol limoneux, comme sur les hauts de lausanne, et bien vous êtes embêté, parce qu'en fait, après, il faut chaque fois aérer ce sol, ou bien il y a justement un certain type de plante qui va être favorisé par ça. Donc, dans le jardin, ça vaudrait la peine d'avoir des cheminements, et dans, la, dans le possible, on ne s'en éloigne pas. <rire> Un, un, une chose très importante par rapport à ces plantes, c'est renoncer au propre en ordre. Alors ça, je pense que ça c'est compliqué parce qu'ici c'est génétique. La première chose qu'on nous apprend, mais on ne nous l'apprend même pas. C'est impressionnant, on ne nous l'apprend même pas. C'est quelque chose qui est... Peut-être parce qu'on est, est beaucoup sur un tout petit territoire. Donc euh, c'est vrai que le chenille est source de conflits. Donc, c'est vrai, si on a l'ordre, on évite peut-être beaucoup de conflits. On a vu, à M. Jardinier, on a quand même souvent des téléphones, les gens sont retenus, mais il y a des conflits de voisinage assez rapidement dans les jardins. Parce qu'un tel, il a laissé justement des ronces, un tel, il a, il a des feuilles, il y a des aiguilles de, de mélèze, il a des, ça, ça bouche la chenot, ça glisse. Typiquement là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des magnifiques mûriers. Ils ont dû les enlever parce qu'en fait, les mamans, avec leur pousse-pousse, elles roulaient sur les murs noirs. Puis bien sûr qu'après, sur le tapis blanc ou la moquette blanche, ça faisait des traînées. Donc, même en ville, c'est compliqué. On oui, met des mûriers blancs. Alors, des mûriers blancs, mais ce n'est pas pareil parce que c'est goûteux le mûrier noir. Mais ça serait pour des verres à soie. Mais vous voyez, c'est compliqué le voisinage. Donc, je pense qu'il faudrait quand même que les jardiniers, les voiries aussi arrêtent de souffler, de Alors, ça les balayeuses que dans les cours d'école, il n'y ait plus une feuille. <rire> Les arbres, alors qu'ils ont encore leurs feuilles. Que Mais oui, mal, ça oui, ça vous touchez quelque chose de. Là, vous touchez le professionnel. C'est-à-dire, le professionnel, il anticipe. S'il y a 10 personnes ou 100 personnes qui marchent sur les feuilles, après, pour les décoller, c'est la croix et la bannière. Donc, il se dit si je passe régulièrement, quand elles sont jeunes et sèches, vous voyez qu'elles sont encore. Les feuilles, quand elles tombent, elles sont encore électriques comme ça. Elles dansent. Donc avec la souffleuse, puis la souffleuse électrique, vous avez remarqué, quand même, on a progressé. On souffle avec la souffleuse électrique, et là, elle danse. Moi, moi je dirais qu'il faut trouver un juste milieu. Moi, je serais pour de dire que, comme les Anglais, vous savez, il y a la file de droite qui va vite, la file de gauche qui va lentement. Ben, on devrait, Mais c'est vrai, c'est à discuter, et ça serait donner la parole aux citoyens et à l'usager des, des, des parcs. On donne peu la parole directement pour ce genre de choses. Alors, la parole des arbres, Alors là, le problème, il y a peu de traducteurs. On, on bafouille encore. On a progressé sur l'architecture des arbres, il y a des, des progrès, mais euh, c'est complexe. Ils sont quand même. Euh, c'est une altérité euh, importante. On est, on est très, très différent des arbres. Déjà, par le simple fait qu'ils sont capables de mélanger mort et vie, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vivre à l'intérieur d'eux-mêmes sur du bois qui est un d'une certaine manière, mort, et puis en fait, il y a du vivant. On n'est pas dans la même dynamique, puis eux, ils sont autotrophes, ils sont capables de prendre la lumière du soleil et de, et de s'en nourrir, de, de, de se fabriquer leur nourriture. Nous, on est des prédateurs nés, donc euh, c'est compliqué. Il y a, il y a, là, il y a encore un long travail à faire. Mais euh, je pense que c'est toujours bien d'aller vers les jardiniers et d'essayer de discuter. Moi, je pense que. Euh, moi, je suis, je suis étonné de la, de la qualité et de la capacité des concitoyens à avoir un langage et à avoir une manière de s'exprimer qui, qui, qui porte à la discussion. Ça arrive des gens qui s'énervent, mais, mais quand même, beaucoup de personnes, je trouve, elles ont une qualité de rentrer en communication. Après, des fois, dans le monde des professionnels, ben, bien sûr, il y en a qui, qui se sentent agressés tout de suite et qui ont de la peine à faire le pas. Mais je pense que c'est… Les, Les changements sont difficiles, oui. Bah, mais En fait, comme pour tous ceux qui travaillent, je crois qu'il faut, faut être clair. Mais c'est vrai que là, quand on a une interface avec le, les, les usagers, les, nos concitoyens, et qu'on est sur la voie publique, c'est vrai que la dimension de la communication, elle devrait être favorisée même déjà dans l'apprentissage, je pense. Je, moi, je verrais bien des cours de, de communication dans l'apprentissage d'horticulteurs, de jardiniers. Parce qu'en fait, ça nous aide après, une fois qu'on a appris à communiquer avec les humains, ça aide aussi à communiquer, comme il disait peut-être avec les arbres, même si ce n'est pas du tout la même langue. On verra. C'est un chantier, hein. Alors, mais là, vous dites, moi, j'ai eu l'occasion d'être à Berlin avant le mur tombe. Et je me rappelle, ils avaient, des, dans Berlin ouest, en fait, ils avaient encore conservé ces contre-allées. Il y avait donc une allée qui va au bâtiment, et puis il y avait la contralise. Il y avait deux rangées d'arbres. Et j'étais à cette période où il faisait sec, et je voyais les gens de là. Des immeubles, ils descendaient, ils arrosaient leurs arbres. Des arbres d'avenue. Mais c'est un rapport... Le citoyen, probablement... Euh, il a, le germain a un, un autre contact avec les arbres. Il a une autre manière de vivre avec les arbres. Et ça paraissait tout à fait normal. Donc, euh, nous, c'est vrai que... c'est j'ai rarement vu quelqu'un descendre là par les canicules pour aller arroser un arbre. On n'y a pas pensé, simplement. Parce qu'on n'a pas... Mais pour revenir aux feuilles, il y a feuilles et feuilles. Si vous remarquez les petits-enfants, ils... moi j'aime bien écouter les petits-enfants quand ils vont dans les feuilles. Quand ils marchent, par exemple, dans les feuilles de platane, déjà rien que... Vous voyez, la musique, la musique des feuilles de platane. Elles sont rigides, elles sont dures. Et après, vous avez... La... Si vous avez lu du être, c'est aussi un peu rigide, mais c'est plus fin, elles sont arrondies, c'est un son un peu différent. Puis après, vous avez celle du ginkgo qui est là-bas. Alors là, c'est presque des plumes. J'ai l'impression qu'on marche sur des plumes. Ainsi de suite. Il y a des qualités de feuilles et il y en a qui vont tout de suite coller et qui vont venir glissantes pour certains. Donc là, manifestement, il faut trouver une solution. C'est-à-dire moi, je serais assez pour décréter qu'il y ait une moitié qui reste en feuille et une moitié qui reste qui serait nettoyée, <rire> en, en, en pensant bien que quand il passe avec sa machine. <rire> Mais moi, je pense que c'est toutes les discussions et propositions. De dire c'est vrai, c'est important. Un enfant qui n'a jamais pu courir dans les feuilles, et faire des tas de feuilles, et se plonger dans les feuilles, ben, j'entends ça ne se rattrape pas, ça. Après, je ne sais pas où il faut aller pour trouver cette sensation-là. Donc je suis d'accord avec vous, il y a eu cette réflexion sur les feuilles. Et au jardin, les feuilles, c'est essentiel. Vous remarquez ces feuilles de de être. Elles ont c'est un jeune être, hein. elles ont cette qualité de ne pas tout tomber en même temps. Alors c'est typique sur les jeunes êtres, c'est plus flagrant sur certains chênes. On appelle ça la marsessence. et puis à un moment donné, elles vont tomber ou elles vont tomber progressivement et donc ça, ça crée une dimension aussi de la feuille. Il faudrait toujours avoir des feuilles à disposition dans son jardin, c'est à dire garder un tas de feuilles, déjà parce que ça fait une protection pour les plantes qui auraient besoin de protection. Mais en plus, ça permet tout au long de l'année de faire ce qu'on appelle un mulch, c'est de recouvrir des endroits qu'on aimerait qu'ils soient un peu à l'abri. Et comme maintenant on vit dans ce changement, ces changements globaux, il y a un, un changement de, des conditions hydriques, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a beaucoup de pluie ou moins de pluie par moment. Quand il y a trop de pluie, les feuilles, c'est la meilleure protection qu'on peut avoir, surtout pour peu qu'on en ait, c'est-à-dire pour peu qu'on ait quelques arbres dans son jardin. Au lieu d'aller acheter euh, le mulch, sous forme de paille, etc. Les feuilles, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc c'est vrai qu'elles tombent. Il faudra avoir un endroit où on les stocke, un endroit où on les pousse simplement sous les arbres, parce que l'arbre va, va en profiter. Et surtout, ça va aider à ce que les grosses pluies vont... La pluie, quand elle tombe, on ne se rend pas compte, mais c'est un... un... puissant. Ça veut dire que ça, ça fait exploser... Si les... un sol nu, hein. je parle bien d'un sol nu, quand vous... si vous regardez au ralenti, une goutte d'eau qui tombe, c'est impressionnant, comme ça fragmente. Le sol. Alors pour peu que vous ayez un sol limoneux, comme on en a beaucoup, parce qu'ici c'est des sols de molasses, eh bien vous faites ce qu'on appelle une croûte, ça fait une croûte après. Puis après, vous avez des échanges qui se font mal, c'est pour ça qu'après on dit un binage, ça vaut deux arrosages, etc. Mais si vous mettez des feuilles, et puis si ces feuilles vous voulez qu'elles restent sur place, alors, ou bien vous avez une petite tondeuse, puis vous, vous, vous, vous les passez à la tondeuse, ces feuilles, vous les fragmentez déjà, puis comme ça vous les, vous les gardez sèches et vous pouvez les épandre quand vous voulez. Donc c'est juste pour, vu que vous avez lancé l'histoire des feuilles, mais l'histoire des feuilles est infinie. Hein. C'est important, dans ces rues d'Eral d'être quand même attentif, que parmi elles, on a, on a vu il y a possiblement des invasives. Alors c'est un, un gros sujet. Tous, tous les botanistes ou les scientifiques ne sont pas forcément d'accord entre eux. Moi, j'ai assez, je, je partage assez celle de Gilles Clément j'ai Ma notion de plante envahissante, elle, elle, elle, elle est assez haute, mon degré de tolérance est assez haut. Pour certains botanistes, c'est très très bas. Donc euh, après, il faut, faut arriver à s'entendre. Il, il y a des endroits, manifestement, il faut faire attention, dès qu'il y, y a des plantes qui vont prendre la place d'espèces qui sont très rares à cet endroit-là. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Pour le reste, moi, je serais pour vivre avec. Pourquoi vivre avec Parce qu'on ne pourra pas garder la Suisse sous cloche, et même parmi les, les écologues, on ne va pas pouvoir garder la Suisse telle qu'elle l'était avant l'industrialisation. On ne va pas pouvoir revenir en arrière. Ce qu'on aimerait, c'est de la résilience, on est d'accord, mais on ne va pas revenir en arrière. On ne va pas retrouver les mêmes plantes, les mêmes liens entre les plantes qu'il y avait avant la révolution industrielle. Pour moi, c'est assez clair. On ne peut aller que de l'avant. Donc, quand on va de l'avant, est-ce qu'il faut à tout prix euh, guerroyer contre un certain type de plantes qui sont peut-être les avant-coureurs d'une adaptation possible qu'on aura besoin, que nos enfants, auront, nos petits-enfants auront besoin. Donc ça serait dommage de, de faire une guerre de trop. On l'a vu, on l'a vu humainement. On, on, on, on, déjà, entre nous, on, on a de la peine à, à supporter l'envahissement. Donc les espèces considérées comme invasives, vous connaissez. En général, bon, il y a le budelé, il y a, il y a la vergerie du Canada, la luzerne cultivée. Moi, je, je sème de la luzerne parce que dans un jardin, la luzerne, vous voyez ce que c'est, c'est une sorte de gros trèfle comme ça. Elle est géniale parce qu'elle a une racine pivot. Et déjà, quand, dans les, les premiers agriculteurs, quand ils ont vu que leur terrain, au moyen âge, ils ont vu que leur terrain se, se, perdait de la fertilité, ils avaient déjà trouvé que la luzerne apportait l'azote qui leur manquait. Donc ils laissaient en jachère avec de la, la luzerne. La luzerne, elle est géniale dans un petit, un petit potager parce qu'au milieu des plantes, vous mettez quelques, vous semez quelques luzernes, elle va être capable d'aller chercher de l'eau parce qu'elle a une racine pivot. Elle va remonter de l'eau pour elle, mais elle va le remonter pour le reste des plantes. Puis comme elle devient assez grande, eh bien à un moment donné, et bon, vous laissez peut-être venir à fleur, ça fait venir euh, les insectes pollinisateurs, puis à un moment donné, vous pouvez la hacher avec une petite cisaille. Vous la hachez comme ça, sur place, puis ça vous fait un mulch nourricier, puis elle va repousser, puis ainsi de suite, ça vous fait à domicile euh, une plante qui est considérée maintenant comme euh, invasive. Ou, ou... Parce que Pourquoi ils disent ça faut, faut toujours aller chercher pourquoi. Le problème, c'est quand cette plante-là arrive dans un milieu particulier, elle va amener de l'azote. Et si elle arrive, dans un, par exemple, typiquement dans une prairie sèche, ben, amener de l'azote, ça va être au préjudice des orchidées, etc. Donc on est d'accord. Là, si on voit qu'on ne va pas mettre de la liserne, là, mais dans nos jardins, ou à certains endroits où on aimerait avoir une fertilité, où on n'est pas obligé d'amener un intrant. C'est-à-dire, vous avez remarqué, notre réflexe, c'est de dire... Euh, oui, ben, je vais aller au douit ou je vais aller là-bas puis je vais acheter de la fertilisation, je vais aller acheter du terreau, je vais aller acheter... Premier réflexe qu'on a, c'est acheter. Et puis là, on est dans une grainothèque puis on nous dit non, il faut semer. Et ça, je trouve, c'est génial. Semer d'abord, laisser venir. Il n'y a pas que nous qu'on sème. On a vu que les oiseaux sèment, il suffit de laisser venir de la ronce. Donc, c'est une, une autre manière d'accueillir ces plantes euh, rudérales ou mauvaises herbes. À ce propos, c'est intéressant parce que moi, je trouve le côté scientifique, il est génial. Euh, bon, aucun scientifique ne, ne peut être libre de, de, de son temps. C'est-à-dire, il y a la science, mais ensuite, il baigne dans sa culture. Donc, automatiquement, il faut toujours pondérer. Je ne mets pas en doute la recherche scientifique, mais je dis seulement l'interprétation qu'il va faire de ses découvertes, elle sera forcément. Et là, typiquement, si vous voulez des. Moi, j'aime bien, parce qu'en général, dans les. Des bouquins comme Flora Helvetica, qui sont très très bien. Hein. Ça, c'est des botanistes qui les font. Peut-être que vous connaissez, vous pouvez la voir aussi sur votre téléphone. Là, vous avez toute la flore suisse là-dedans. Alors, vous avez des plantes en fleurs, souvent des très belles photos. Mais vous voyez, bah, typiquement, je tombe sur je trouve la luzerne par hasard. C'est génial. Hein. Mais je, je sais, je suis dans une, une bibliothèque, là, il n'y a rien à faire. C'est quoi les saints ou c'est quoi les esprits des bibliothèques on sait les, les lecteurs ah, ça doit être ça, c'est eux qui amènent cette, cette énergie. Typiquement, bah voilà, vous regardez ça, bouf. si elle n'est pas en fleurs, bah j'entends, voilà, elle, elle est jolie, mais il va falloir un petit travail pour la déterminer. Après, ils ont fait mieux quand même, ils ont aidé, ils ont, ils ont fait euh, flora vegetativa. Ce n'était pas prévu pour, ça veut dire que vous avez vraiment maintenant, surtout le feuillage. Ça c'est bien aussi, Ça c'est super. Mais alors eux, ils ont fait mieux parce que dès que l'humain est menacé, il rentre en guerre. Alors, c'est militaire ça. Mais alors, c'est génial. Mauvaises herbe des grandes cultures. Donc, comment les, les éradiquer Là, vous avez des petits dessins, mais c'est génial de deux feuilles au, au niveau du cotylédon, de la première feuille en comparaison avec les autres. Donc ça, ça, c'est pour les tuer. Donc. Mais moi, j'aime bien ça parce que moi, ce n'est pas pour les tuer, c'est pour les, les aimer tout de suite quand elles naissent. Vous voyez, c'est des nouveaux-nés. Ils ont pris le temps de dessiner des nouveaux-nés. Et ça je trouve génial, donc ont... c'est des grandes maisons françaises, c'est des grands chercheurs. Et moi j'aime ça, vous voyez on a toutes les, tous les feuillages, première feuille, deuxième feuille, qu'est-ce qu'il faut être attentif Rumex à feuille obtuse, voilà, c'est magnifique, vous voulez chercher ça dans Flora Helvetica, dans les trucs, de, vous ne trouvez pas. Et là, passer pour les agriculteurs, alors il n'y a pas toutes, mais il y a beaucoup, de... le persil des moissons, enfin, il y a énormément de plantes, ils en ont fait même plusieurs. Donc vous avez la détermination. Où est-ce que j'ai les autres Dans la main. Ça c'est le premier. Il est très bien aussi celui-là parce que. <rire> oh, mais ils ont fait fort. Il y a même la graine. Non mais.. Ça j'ai vu les Russes aussi, les botanistes russes souvent, et j'ai vu des monographies où vous avez toutes les graines dessinées. Ça, je trouve c'est ma... magnifique. Parce que quand on pense à une plante, vous voyez, on pense à ces plantes qui nous.. Mais tout d'un coup, vous voyez le gaillet que vous me parlez. Vous voyez une fois que vous avez vu la graine, tout ça, après vous la voyez dans le sol comme ça, vous la reconnaissez. Et puis vous dites, tiens, c'est marrant, elle tombe là. Puis après vous dites, tiens, ah, elle fait comme ça, les cotylédons, c'est deux feuilles comme ça. Et puis vous avez votre herbier intérieur qui, qui, qui, qui, qui vient. Mais là, vous voyez, typiquement, ils ont même mis, dans les monographies, vous avez les graines à l'échelle. Donc si ça doit se trouver. Moi, j'ai trouvé ça dans les... Il bah, faut aller à euh, Ex nilo ou comme ça, lui demander, peut-être qu'il vous, il vous les trouve. Mais je trouve c'est bonheur parce que ça vous, ça vous fait rentrer dans l'intimité de la plante. Et quand on rentre dans l'intimité des plantes, eh bien, c'est gagné. C'est-à-dire que euh, j'aime bien cette idée, je crois que je l'ai noté plus loin, de Gilles Clément. J'aime bien cette idée, j'ai essayer de la travailler pour moi-même ces temps. ouais c'est ça. Lorsque l'on fait, fait un jardin, il faut travailler le plus possible avec elle et faire en sorte d'insuffler à l'entretien futur, l'énergie la plus faible possible. Laissez faire la nature en tant que co-signataire. Moi, ce terme de co-signataire, ça me parle énormément. Parce qu'en tant que jardinier, on nous apprend pas du tout ça. On est un peu comme des soldats, les jardiniers. Vous savez, il semblerait que les premiers jardiniers, c'était les descendants des légionnaires. Vous savez, les légionnaires qui avaient survécu, qui avaient survécu aux guerres. On leur donnait maintenant un arpent de terre qui défrichait et qui cultivait. J'ai l'impression que des fois, la profession de jardinier, elle a peu évolué de ce principe-là. On défriche, on plante, on cultive, mais on a derrière quoi On a 40 ans de guerre, de combat, de discipline. Et je trouve cette idée de la co-signature, il y a quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que quand on parle de ces plantes-là, une des signatures du jardin, c'est ce tiers paysage que parle Gilles Clément. J'aime bien cette idée du tiers paysage. Lui, il pense aux tiers état, vous voyez, il a fait le lien. Donc, euh, c'est cette partie du jardin qui est, qui est malmenée. Et du reste, si vous avez vu dans son, je crois que c'est son dernier livre, sur Notre-Dame des plantes, je pense que vous avez vu ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez à la bibliothèque. Ah, il faut l'avoir, il faut même en plusieurs exemplaires, parce que là, il est génial. Et, il, bon, Comme beaucoup ont fait, vous savez, Notre-Dame a brûlé. Et puis lui, il a fait une proposition, il a dit, mais écoutez, on pourrait vitrer. Bon, il n'est pas le seul à vouloir dire de faire une serre, mais il a pensé à la cathésère, vous voyez. Pas faire une cathédrale, mais une cathésère. Maintenant que la lumière arrive dans l'église, pourquoi est-ce qu'il faut remettre un toit Laissons la lumière descendre. Puis lui, il, a, il, il est parti avec trois jardins, avec son idée du tiers paysan. Donc un jardin d'accueil, le jardin du portique, là où il y a Charlemagne, je crois. Puis après, il, en fait, on prépare les gens à rentrer. Donc il, il a mis des pommiers, les gens peuvent se servir. On rentre, puis après, on rentre dans la cathésère. Dans cette catessère, ben bien sûr, il y a un grave problème, parce que vous savez, Viollet-le-Duc, il a tout fait en plomb, donc il y a je ne sais plus combien de tonnes de plomb qui ont fondu, et c'est pollué, mais pour autant l'âge de la cathédrale. Donc lui, propose de mettre des plantes phytomédiatrices, c'est-à-dire capables, vous voyez, des crucifères, des, qui sont capables de tirer cette toxicité, mais en même temps, il a quand même fait planter des vignes, et puis il a fait un grand bassin où il y aurait un de ces fameux n'a fait à Victoria, vous savez, ces, ces, gros, ces gros nénuphars où on peut poser un enfant dessus. Et ça, et après, bon, il y a, a du vin de messe, on sort, de, comme il a fait ça, puis après, on sort, on sort, de, mais il ne faut pas oublier de sortir la cathéter. La et là, il y a, a le jardin qu'il appelle le jardin, euh, pas sauvage, mais c'est un peu ça, c'est un jardin, en fait. Qui est Parce que lui, il critique un peu, il dit, mais c'est marrant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Ils disent qu'on refait à l'identique Notre-Dame, mais avant Notre-Dame, il y avait une déesse, il y avait un dieu qui était sur cette île, les Romains avaient mis un dieu, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc lui, il a proposé que ce jardin, ça soit le, jar, le jardin des justement des, des rudéral des là, où, là où on laisse pousser. Et où les jardiniers, c'est très bien, ils ont le droit juste d'avoir un sécateur et une scie. On ne peut pas rentrer qu'une machine. Ah Ça, c'est génial. Ah, ça, c'est génial. Bon, déjà, rien qu'avec ça, ça en fait du mal. Mais euh, donc, puis là, l'idée, c'est d'accueillir, ben, justement, tout ce que la société ne peut pas accueillir. Puis là encore, il y a encore une autre idée. Il a, comme c'est une île, il a proposé de, de faire des marches, vous voyez, puis on peut descendre dans la serre. Quand, quand, la, Seine, quand la Seine sera de nouveau pure, vous voyez, on pourra descendre et, et aller dans l'eau, comme ça. Mais est, il est magnifique, c'est un tout petit bouquin, mais euh, je trouve que là, on a un peu la. Ça, ça nous donne un peu l'idée de notre jardin, parce qu'on a tous, un autre, quelque part, notre jardin, c'est un peu Notre-Dame. On y met beaucoup de, de nos émotions, de nos désirs, de nos projets. Euh, ça peut être religieux pour certains, ou ça peut être simplement une détente. Alors, pour faire encore un tout petit bout avec ces, ces changements globaux, un petit résumé des perturbations qui pouvaient être à l'origine du développement de ces, de ces tribus mal considérées, donc des plantes euh, rudérales. Si vous avez le temps, il y a encore l'exposition froid à Rumine. Alors, le jardin botanique, il a fait à l'extérieur, là où il y avait les, un peu les squatters, comme ça ils ont, ils ont réhabité le bassin. Puis il y, a, il y a les quatre étapes depuis une glaciation. Vous avez la fin de la glaciation, donc ces champs de gravier, de pierre, qui, sont, qui commencent à être colonisés par les premières plantes capables de coloniser. La linéaire, euh, des plantes comme ça. Puis après, vous avez un petit peu plus de matière organique. Et à ce moment-là, vous commencez à avoir un peu le côté stepique Les premières graminées, il y a des edelweiss, etc. Puis après, il y a un petit peu plus de matière organique. Ça se réchauffe un tout petit peu plus. Puis là, vous avez les premiers arbres. Il y a la ronce, qui est bien sûr là. Il y a les sorbiers. Ça, c'est les premières... Et après on arrive à la forêt, ce qu'on appelle climatique, c'est la forêt qu'on voit chez Dagobert. On voit, c'est la forêt dans son opulence avec les grands êtres, les chênes. Et après, normalement, il y aurait une glaciation qu'on n'aura pas jusqu'à nouvel avis. On n'aura pas de glaciation. Alors c'est intéressant parce que là, on a une idée du saut qu'on est en train de faire. Et puis, c'est pour juste parce que... En général, les gens ne vont pas, ils visitent l'exposition froid. Puis personne ne pense à ouvrir la grosse porte blindée pour sortir au jardin. Mais ça, c'est normal. Parce que si on ne prend pas les gens par la main, vous voyez, ils ne vont pas aller au jardin. C est, c est le jardin, quand on construit une maison, en général, on n'a plus d'argent pour le jardin. On devrait d'abord construire le jardin et ensuite mettre la maison. On ferait beaucoup moins de dégâts, je peux vous le dire, parce que moi, je vois les dégâts que ça fait. Quand ils doivent poser les tuyaux à telle profondeur, puis ils veulent l'éclairage, et ils veulent ci, ils veulent ça, déjà, votre sous-sol, il est foutu. Eh bien, ils ont bien, on a bien séparé la terre. Puis après, le problème, des fois, ils sont malins, parce qu'ils manquaient de la terre là-bas, ils prennent un peu de terre déjà là, ils vont la mettre là-bas où ils en ont. Déjà, vous n'avez pas la même terre, vous n'avez pas retrouvé la même terre qu'il y avait avant où vous allez. Donc moi, j'imagine, on fait d'abord le jardin, puis après, vous croyez qu'on va commencer à creuser avec une pelleteuse pour mettre un tuyau On va commencer à faire peut-être juste un petit pilotis, vous voyez, tout petit, tout petit. Posez là, un deuxième petit pilotis, une petite poutre. On ne va surtout pas être invasif, on va faire des bâtisses qui vont durer moins de temps. Mais imaginez, on sera, on arrivera, on aura, on aura déjà les arbres, on aura déjà, on pourra déjà accueillir les fruits au jardin. Mais allez dire ça à un architecte, c'est compliqué. Hein. Même le quartier colo, c'est magnifique, le beau quartier là, à la place des, des gazons. Moi j'ai dit, sur le plan c'est super, mais que de vous passez, Vous dites, mais c'est quoi C'est des montagnes qu'on pousse. Vous allez au plaines du Loup, vous verrez, c'est impressionnant, bon, il y avait ce dégagement avec ça. Tout d'un coup, il dit, ah ouais ah non, C'est un beau quartier, ça sera magnifique, mais c'est haut quand même. Hein. Les gens perchés là-haut, ils vont faire comment Pour aller au jardin. Ils vont, ils vont descendre, puis après il faut prendre le bus. Non, mais il n'y a pas de bus encore pour aller là-bas. Elle est où la forêt Ah oui, y il a la forêt du Bois-Bermet. Ça, ça c'est pas mal. Il y a encore des salas montagés si vous allez la nuit, c'est beau ça. Ça, j'ai assisté une fois. À, un matin, je descendais tôt. Il y avait des dizaines de couples. Je me dis, ça c'est la prison qui est là. Il y, avait, il y avait des salamandres tachetées qui étaient là. Donc, vous voyez, en pleine ville, il peut y avoir... Mais vous voyez, si tous ces habitants vont au même moment dans cette forêt, ben bonjour, hein, les salamandres. Alors, voilà pour les perturbations. Alors, ce qui est intéressant pour le réchauffement climatique, alors on, on voit à pont de ou comme ça, on essaye de, de monitorer, il y a des scientifiques qui essayent de monitorer comment le, le, ce réchauffement climatique s'inscrit chez nous. Alors, il s'inscrit assez fortement en montagne. On voit les espèces qui montent. Mais aussi, on a vu, euh, il y a des arbres qui résistent pas mal quand même à l'arrivée du chaud. Il y en a qui ne supportent pas du tout. Donc, tout ce qui est euh, certains saules, etc., ça, ça résiste bien. Pas bien. Mais par contre, le, le, le, le, le foyard, il semblerait que dans un premier temps, il résiste bien, mais on l'a vu dans le Jura cet été. Ça a été un peu catastrophique. Donc, il, il, il profite d'abord de la chaleur, mais ensuite, il sèche quand même. Donc, euh, c'est compliqué pour ces, ce type d'arbre de, de pouvoir continuer à vivre. Donc, ça, on en est là. Il y a le, le, le charme. Il y a beaucoup de charme ici dans la, dans la forêt, dans le, le petit bois. Il y a le frêne qui profite quand même aussi de la chaleur, mais de nouveau, à un moment donné, donc, il, il, il, va, il prend sa place, mais à un moment donné, il n'arrive pas à passer le cap. Donc, pourquoi je dis que je parle des arbres Parce qu'en fait, si on parle des arbres, on parle du sol. On parle de certains types de champignons qui vont être dans le sol, de certains organismes qui vont être dans le sol. Si les arbres disparaissent, ces organismes-là, ils ont peu de chances de survivre. Donc en fait, ça va, ça va altérer, mais ça va aussi composer le, le terrain où vont pousser ces fameuses plantes rudérales. Donc en fait, ce n'est pas si évident que ça de pouvoir dessiner à quoi, ressemblera, à quoi ressembleront nos jardins dans 50 ans, dans 100 ans. C'est compliqué parce qu'en fait, nous, on est, on est des humains et on voit surtout la surface du sol. Mais il faut penser que dans un jardin, le travail, bon, il y a la lumière, c'est essentiel. Mais pour le reste, la vie microbienne du sol, elle est essentielle à la plante. Et on le redécouvre maintenant. On voit maintenant à la ville, par exemple, ils sont en train de travailler, ils sont zéro tourbe. Ils essayent, donc ça veut dire eux, ce qu'ils produisent, c'est zéro tourbe. Par contre, les plantes qu'ils achètent, c'est avec de la tourbe. Mais disons, ils essayent d'être zéro tourbe. Donc ça veut dire qu'il faut repenser, faut dire. Comment est-ce que ça va passer Comment euh, ce chrysanthème-là qu'on fait chaque année, il va pouvoir puiser sa nourriture sans avoir des feuilles jaunes à la fin, etc. Donc il faut, faut, faut travailler d'une manière beaucoup plus précise les mélanges de terre. Alors, dans nos jardins, on ne le, le fait pas. Mais le mélange de terre sur les premiers centimètres du sol, un arbre, en fait, la majeure partie sur un être comme ça, c'est sur les premiers 30 centimètres. On croit que les, les racines ont un peu cette imagination que les arbres puisent profond par rapport à leur hauteur. Pas du tout. C'est dans les premiers 10 cm qu'on trouve le maximum de mycorhizes, c'est-à-dire de, de réunions entre un champignon et une racine. Quand on descend à 20 cm, il y en a encore, à 30 cm, ce plus que des grosses qui sont en général ces lacs. Donc ça veut dire que la vie du sol, même dans une forêt, ce n'est pas profond. Donc on imagine que quand on va piétiner un sol forestier, ce que ça fait, mais dans un jardin, c'est comparable. On en a un petit peu parlé avant. Alors je parlais des interactions entre les êtres vivants. Ce qu'on peut faire, par contre, ou à quoi on peut être attentif Pourquoi c'est important de laisser ces plantes rudérales C'est-à-dire, on a les plantes qu'on aime bien, la salade, les tomates, le basilic, etc. Qu'en général, on achète, mais là, on peut semer. Je pense qu'il y a du basilic dans la banque de graines. Ce qui est important, c'est de penser, dans ces changements globaux, protection contre le rayonnement solaire. La meilleure protection, ce n'est pas l'ombrage mécanique, c'est quand même... Comme on a vu avant, si on a, on a un peu une canopée, si on a un petit jardin, on a des arbres pas forcément très grands, mais on a différentes hauteurs de plantes. À un moment donné de la journée, il y a des plantes qui vont être plus à l'ombre, celles qui ont besoin du plein soleil, vous le mettez au plein soleil, et puis vous avez des gradients, comme ça, d'ombre et demi-ombre. On a parlé des feuilles, grâce à Madame, ça, ça, ça protège le sol, ça garde l'humidité, ça, ça, ça, ça aide à faire pénétrer l'eau. Partout où vous avez des plantes, l'eau va pouvoir percoler, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir descendre le long des racines. Ça, c'est essentiel. Pourquoi Si vous allez dans la direction d'Hiverdon, on voit encore les anciens schémas de culture, ce que pouvaient faire deux bœufs quand ils labouraient l'automne. Vous avez à gauche, sur la route cantonale, avant de descendre sur Hiverdon, vous avez encore. on voit des haies comme ça ou des talus coupés comme ça. C'était ce que pouvaient faire deux bœufs en une journée ou comme ça. Puis ils plantaient ou des fruitiers sur la partie la plus raide, où il laissait des haies. Mais là, vous pouvez avoir des orages, pas possible. Vous avez chaque fois un escalier où l'on peut rentrer par les racines, etc., etc., etc. Et ce qui arrive en bas, il y a très peu de ruissellement. Vous enlevez tous ces arbres, vous faites un, une seule parcelle, comme ils font maintenant matin avec les contracteurs. Vous faites comme ça, il y a un orage. Vous avez le résultat. C'est flagrant, je vais souvent en Sicile parce que ma femme est originaire de Sicile. Là-bas, c'est typique, il n'y a plus d'arbres. Ils labourent le sommet des montagnes comme ça. C'est des chenillettes, c'est des chars d'assaut, un peu comme ça. Puis maintenant, en ce moment, c'est des pluies diluviennes. nous on n'a pas ça. Eux, c'est vraiment diluvien. Vous allez en bas des champs, mais c'est de la terre en mouvement, quasiment. La chance qu'ils ont, c'était le grenier de l'Empire romain, c'est toujours un grenier incroyable. Ils ont une couche de terre tellement importante que ça tient encore. Mais c'est impressionnant quand il n'y a plus rien qui retient. Le, le sol fout le camp, littéralement. Donc l'importance d'avoir de couper ce rayonnement solaire. Ce qui est génial dans un jardin, c'est qu'on a vu pourquoi on va se mettre dans un jardin plutôt que sur, sur une terrasse. Euh, typiquement, là, si vous dites que c'est frais, même en été. Mais parce que vous avez vu la masse de, de feuilles, de, de, de hauteur de branches, etc. En plus, bon, ben c'est à l'abri. Mais un, un ombrage à, à base de feuilles. Moi, je vis quasiment enclavé dans, une, dans un petit bois. Je n'ai pas besoin de climatiseur. Sans arrêt, il y, y a un petit courant. Même en pleine canicule, il y a toujours une brise, quelque chose. Les arbres respirent, ils, ils créent un courant à l'intérieur des branches. C'est ténu, hein, c'est tout petit. On est de l'ordre de, de, de cellier, vous hein, voyez, c'est. mais c'est ça, je ne sais pas combien de degrés ça change, typiquement aussi dans une serre, j'ai fait l'expérience cette année, où j'ai laissé, j'avais, d'habitude on met des bâches noires, voyez, on pose les pots dessus, terminé. Puis après on arrose quand ça a soif. J'ai décidé, depuis quelques années, j'ai semé du trèfle. Mais le responsable là-bas, il m'a dit on allait prendre la température, euh, quand il y avait des canicules comme ça. Mais il avait 4 à 5 degrés de différence. C'est énorme Simplement parce que vous avez des plantes qui transpirent, qui respirent et qui renvoient. Donc dans votre jardin, tout ce, a, tout ce que vous laissez nu, et au lieu de forcément semer un engrais vert, parce que souvent on dit semer un engrais vert, c'est bien si vous n'avez pas. Mais si vous avez ces plantes accompagnatrices qui viennent un peu, vos, vos tomates se sont bien élevées, pourquoi pas laisser venir Ce n'est pas gênant. C'est clair que si vous avez un jeune semis et que vous laissez venir euh, la via, c'est dommage, elle va l'étrangler. Elle va Mais alors là, vous l'écartez, mais après, quand c'est devenu un peu plus grand, pourquoi vous ne laissez pas venir ces herbes-là au lieu de les désherber Donc, elles sont, elles sont une couverture naturelle. Alors, il y en a qui n'aiment pas le liseron, par exemple, parce que lui, il est... Mais typiquement, le liseron, sur un tas de compost, il y avait un exemple cette année, pas très loin d'ici, ça vous couvre un compost. Vous pouvez acheter une bâche spéciale, etc. D'accord, mais le liseron fait très bien l'affaire. Voilà, il y, y a différents. Il y a, y a le petit liseron rose un peu, lui, il puis, y a le calistégéal. Lui, lui, alors, il fait des longues des longues tiges comme ça, puis il cherche à grimper. Il s'entremêle comme ça. il n'étrangle pas les plantes Non, il n'étrangle pas. Par contre, vous avez votre cassissier, ça tourne autour. Alors, à mon oeil, il faut décider, on est d'accord. Alors là, alors, Ou bien vous mettez un tuteur au milieu de votre cassissier, puis vous le prenez, puis vous, vous le faites qu'il aille sur ce tuteur. Puis après, c'est plus facile pour vous de, de le corriger ou de le diriger. Parce que chaque fois que vous arrachez, c'est clair que lui, il est fait pour être arraché. J'entends, lui, il comprend. Vous arrachez, c'est-à-dire, vas-y. Donc, il faut être plus malin que lui. Il faut, faut essayer de, de, de, de le conduire, si vous voulez. Mais si vous n'avez pas besoin, laissez-le. Après, je vais avoir des ennuis, mais... Alors, réduction partielle de l'évapotranspiration, c'est vrai, plus vous avez de plantes, typiquement dans les jardins familiaux contre les murs, là, ils s'envoient, hein, parce que y a, y a, déjà, il y a les murs qui renvoient la chaleur, même la nuit. Donc là, j'ai pensé, pensé à ce texte, je me suis dit, mais là, contre ces murs, moi, je, je doublerais avec d'autres pierres, ou je ferai des niches comme ça, pour faire des plantes qui descendent, ça ferait des abris aussi pour les, pour les lézards, ou pour les pleins de trucs. Essayer d'habiller ce mur pour justement qu'il y ait des plantes qui descendent, qui montent, etc., pour qu'il y ait cet effet euh, qui diminue l'évapotranspiration. Parce que maintenant, on a l'eau au robinet, mais ce n'est pas dit qu'on ait toujours l'eau au robinet. Donc, tout ce qu'on n'aura pas besoin d'arroser, ça vaut la peine. Donc, là, dans les murs, il y a plein de plantes rudérales qui iraient très bien, et dont certaines, on peut les consommer aussi. L'orpin des murs, euh, on peut le manger. Alors, après. Ces plantes, typiquement les orties, si vous en mangez régulièrement, vous aimez. Ceux qui n'ont jamais mangé de l'ortie, c'est comme pour toute chose, on n'a plus le goût à ces plantes-là. voilà. Mais bon, après on peut les apprêter, après il y a des bons cuisiniers, on peut apprêter différentes manières. Et puis, typiquement, on a parlé déjà des feuilles, mais c'est le piégeage en fait, de cette eau, de cette humidité. Euh, pour ceux qui sont allés en Afrique ou qui ont vu quand ils... Ils ont des puits abondants à un moment donné, et puis après plus rien. Leur idée, c'est chaque fois, vous avez vu, ils font des sortes de, de, quand l'eau coule sur le terrain, ils font des espèces de poches comme ça. Ils font leur jardin au fond de ces poches. Ça récupère l'eau, ils font en fait comme des gros bulbes, un peu comme on fait quand on fait l'arrosage enfin, par bulbe. Vous savez, c'est goutte à goutte, c'est le même système. Eux, simplement, ils ont créé mécaniquement des grands espaces comme ça. Avec un trou, ils ont mis au fond de la matière organique, etc. Ça piège l'eau qui descend, et puis comme ça, ils peuvent avoir une récolte jusqu'à la prochaine pluie. Mais typiquement chez nous, comment est-ce qu'on fait pour piéger cette eau quand elle vient Alors, ben, c'est cette matière organique. Si on a, on a du mulch sur notre terrain, si on a euh, quelque chose qui, où les vers peuvent travailler jusqu'à la surface, vous voyez Si vous avez un sol nu dans votre jardin, les vers, si vous avez remarqué, les, verres, les tunneliers, les, les, les lombriques, ils ne peuvent pas monter jusqu'en haut. Ils ne peuvent pas percer cette croûte, en fait. Donc, en fait, quand il pleut, l'eau, elle va ruisseler sur les côtés, elle ne va pas pénétrer. puis après, c'est pour ça que vous devez biner. Mais si vous mettez une couche de feuilles broyées ou de ce que vous avez, de compost, simplement, votre compost ménager, au lieu de le mettre dans le compost, vous l'étendez directement sur la surface, Ça va faire. si vous allez la nuit, c'est là qu'ils travaillent, et bien vous verrez, ils sortent, ils s'allongent et ils viennent tout travailler. Et après, quand l'eau vient ou quand vous arrosez, à ce moment-là, il y a l'éponge du mulch, mais en plus, ça bien fait pénétrer l'eau. Donc la, la rétention de l'eau s'améliore. Toutes ces, te, ces techniques-là, elles seront, je pense, importantes d'ici peu de temps. Voilà, on a parlé en fait aussi, toutes ces. on se rend compte que, là, là c'est tiré d'une étude, mais ils disent bien, cette capacité bactérienne, on, on oublie que nos sols sont vivants à cause de cette activité. Et souvent, on veut nourrir la plante. On, on se trompe un peu, on est un peu anthropomorphe souvent. On pense nous, parce qu'on se nourrit directement, on pense que la plante elle se nourrit directement si on lui donne de l'engrais. Alors d'une certaine mesure c'est vrai. Le problème si vous avez remarqué quand vous mettez de l'engrais, ça peut être de l'engrais naturel, hein, de l'extrait fermenté d'ortie ou comme ça, ça fait booster. Ça n'a pas passé par le sol en fait. Ça, ça a passé par le sol mais disons très courtement. Alors que l'idée c'est de nourrir ce sol, donc de nourrir ces animaux du sol. C'est pour ça qu'on fait un mulch, etc. C'est ce sol-là qui va nourrir vos plantes. Et là, on est dans un cercle vertueux. À ce moment-là, on a des plantes qui sont moins sensibles aux maladies, qui sont plus résistantes à la sécheresse, à l'effet de feu, enfin de, de sécheresse de vent, etc. Et puis, probablement, c'est meilleur pour notre santé. Ça, il faudrait mesurer, ça c'est sais pas. Je ne sais pas où j'en suis. Vous m'arrêtez, parce que si vous avez des questions, parce qu'il y avait encore cette notion... Euh, de la résilience, qu'on a un tout petit peu parlé, et puis ça revient un peu à la co-signature de Gilles Clément, je trouve, cette idée de... que dans un jardin, je, je peux être un autiste, un jardinier autistique, qu'on a été, en fait, c'est-à-dire, voilà, mon jardin, c'est moi. Donc, je maîtrise tout. Et là, dans la co-signature, même quand j'arrive dans une villa où on a juste les, les pelleteuses ont juste rétendu la terre, moi, je dis souvent aux gens, mais vous devriez attendre une année. Vous laissez sortir. Déjà, c'est très instructif parce que si vous, quand il y a eu des apports de terre différents, vous allez avoir du Natura, vous allez avoir du machin, du bidule. Des fois, la première année, sans rien faire, vous avez déjà beaucoup de choses. Alors, c'est pas du gazon, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on a besoin du gazon partout Et puis vous laissez, puis vous regardez ce qui vient. Ça vous dira déjà quelque chose de « tiens, cette plante pousse-là comme ça ». Tiens, il y a plutôt de la pâquerette qui va venir là où il y a du, du je sais pas, justement du datura qui vient là. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'azote. En plus, si vous voyez là, il y a des, typiquement, euh, si vous allez dans, dans le sud de l'Europe après la période des pluies, c'est là que vous... souvent on a une image du sud de la France ou de l'Italie où c'est sec. Mais si vous allez maintenant jusqu'à jusqu presque fin mai, c'est de la canopée. Vous êtes dans des plantes comme ça dans les champs, comme ça haute. Après, c'est grillé, c'est séché, il fout le feu, vous ne voyez plus rien. C'est impressionnant, donc c'est des terres en fait triches, mais après, quand vous allez en vacances en août, et puis vous voyez ça, vous dites, ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là-dessus Puis vous voyez des, quelques moutons là, comme ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font Non, mais vous oubliez qu'avant, c'était ça. ça, ça pousse comme ça. Donc c'est une terre caillouteuse, mais il y a, y a de l'azote qui est disponible à ce moment-là. Donc cette idée de, de laisser venir pour pouvoir euh, ensuite dire, tiens, Peut-être que ça serait bien, il semble qu'il y ait de l'eau ici, il y a de la qui vient. Typiquement, on n'aime pas la prêle, mais ça dit quoi La dit que c'est un, un sol argileux, compacté, où il y a souvent un circuit d'eau assez, assez profond. Ça peut être à 2 mètres, à 1 mètre. Donc, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas mettre n'importe quoi. Alors, ou bien vous drainez si vous voulez vraiment, ou bien vous allez utiliser ça, peut-être comme point d'eau, comme justement pour autre chose. Et puis, vous avez un endroit où vous voyez, très vite, ça sèche. Vous aurez du coquelicot, peut-être qui va venir, parce que typiquement, c'est les premières plantes qui vont venir. Mais ils ne sont pas très hauts, ils restent assez bas comme ça. Puis vous voyez que ça sèche assez vite. Alors si vous faites un test à la bêche, vous verrez probablement que dessous, il y a très peu de bonne terre. Donc ça vous donnera une idée, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je vais planter un arbre ici Est-ce que je vais planter un arbre fruitier ici Probablement qu'il ne va pas pouvoir se développer. Donc après ça, ça touche, peut-être que vous connaissez cette cet auteur, moi je trouve qu'il est assez génial, c'est un, un ancien paysan, mais qui pour des raisons de santé... Il a dû arrêter, puis il est devenu botaniste, il s'appelle Gérard Dusserre, il a fait trois volumes, et puis il appelle ça ses plantes bioindicatrices. Il est venu en Suisse, de temps en temps il vient. Et puis vous avez euh, en fait, euh, les, je dirais, les plantes les plus courantes de nos prés et de nos jardins, et puis il donne un peu le biotope primaire, le biotope secondaire, donc où pousse la plante naturellement, puis après où on la retrouve. Typiquement là, bah, si je prends une plante qui est peut-être, on parlait des gallium, oui, peut-être peut pas forcément celui-là. Euh, bah, Léonurus cardiaca. C'est une plante. Pourquoi je la prends? C'est une magnifique plante qui est pas très courante chez nous et qu'on ne la connaît pas. Typiquement, elle pousse. Moi, il l'appelle archéophyte. Bon, en fait, c'est une plante introduite. C'est une plante introduite il y a très longtemps. Parce qu'ils appellent ça archéophyte. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des introductions de plantes. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Et puis là, euh, en fait, on la trouve surtout dans les parcs et jardins, les rues, les villages. C'est pour ça qu'en fait, elle est en train de disparaître. Elle, elle est sur la liste rouge parce qu'en fait, c'est une hôte qui a suivi un peu les humains. Un peu comme les ortilles. Les orties, les gens pestent contre les ortilles. Mais enlevez les humains. Là, vous n'aurez quasiment plus d'orties. C'est qui C'est François Terrasson qui a travaillé ça. Malheureusement, il est... Est-ce que j'ai un livre de lui Ça, c'est un auteur. Malheureusement, il a disparu. Il travaillait au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris mais c'était un des premiers qui a travaillé cette notion de la peur de la nature dans les années 60-70. Et aujourd'hui, moi, je trouve que cette peur qu'on a des mauvaises herbes ou des, des, des adventistes, elle est typiquement une peur de la nature. Alors c'est marrant, on peut trouver ça chez des, des écologues, hein, des botanistes. La peur de la nature, elle n'est pas seulement chez Monsieur Tout-le-Monde. Elle peut exister chez des uns qui, qui ont une profession. Et là, il parle de la civilisation anti-nature, mais je trouvais génial. C'est lui qui a fait des, un peu ses premières expériences Oui. il... Les gens qui voulaient bien, ils allaient en forêt la nuit, sans, sans source d'éclairage, ils dormaient dans la forêt. Juste ça. Juste ça. Et puis après, ben, ils en discutaient. Et puis là, on voyait. Qui n'a pas eu peur dans la forêt Bon, après ceux qui ont, qui ont fait des camps comme ça, qui ont eu la chance de faire peut-être des, des scouts ou je sais pas, ou des camps nature, on est confronté très vite avec ça. Puis, puis on vit très bien avec ça. Mais quand on ne reconnaît pas cette peur-là, elle peut se nicher justement dans ces endroits, peur d'être envahie, ben, peur d'être envahie par une plante rudérale, etc. Et je trouve que lui, c'était un des premiers, il faut lui rendre hommage euh, d'avoir lancé, dans ses... Et c'est lui qui disait par rapport aux orties, euh, euh, écoutez, en plus il était bien placé, il avait étudié ce sujet, on se rend compte que les orties ont toujours suivi les humains, un peu comme les sureaux, typiquement les gens du voyage, euh, dans les arrêts des gens du voyage, il y avait toujours des sureaux. Ça, c'est un auteur français qui en parle. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait toute une tradition aussi où ils utilisaient le sureau. On utilise ses fruits, ses fleurs, etc. Eux, ils en faisaient des beignets, etc. Donc, en fait, ces gens déplaçaient ces arbres. C'est facile, le sureau. Il, il drageonne facilement. Vous pouvez le bouturer. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, Typiquement, vous enlevez les gens du voyage, Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, bien sûr que ça va limiter la diffusion du sureau. Mais pour les orties, c'est pareil. Typiquement, les orties elles viennent où Là où il y a les humains qui ont beaucoup d'azote à déverser, c'est à dire euh, ben, les latrines, les composts, etc. Donc en fait, c'est une plante commune, mais typiquement, on l'utilise en biodynamie. Et dans certaines régions du monde, c'est la croix et la bannière pour avoir de l'ortie. Moi, j'ai de la chance chez moi, je suis en forêt, j'ai un toit et les couverts d'orties. J'ai juste à ouvrir ma fenêtre de toilette, je peux cueillir mes orties comme ça. Je fais mon extrait fermenté parce que sur mon toit, j'ai des orties. Imaginez, il y a plein de toits de lausanne qu'on pourrait avoir des orties. Et avec ça, vous faites de l'extrait fermenté, et vous nourrissez vos plantes. Euh, L'eau coule moins vite dans les canalisations parce que ça prend là. Donc, c'est une plante magnifique. Et puis, là, on en est où au niveau du temps Voilà. J'aimerais combien tout un quart d'heure. Mais est-ce que vous aimeriez à ce stade-là parce que il a que moi qui a parlé bientôt. Et puis euh, est-ce que vous aimeriez à un sujet qui vous êtes venu avec une question ou quelque chose que vous auriez voulu dire ou partager. Ah, je trouve ça, ce ça serait important. Oui, c'est un bébé ronce. Ah, ouais. moi, oui. Alors, mais elle commence comme ça. Hein. Et donc ça veut dire que les, les ronces, oui, alors après, ben, ça envahit, mais comment est-ce qu'il s'appelle cet auteur français qui, parce euh, que j'ai un livre de lui, il, il fait tout un travail, su... les anciens connaissaient bien la ronce, tous dans la ronce, d'abord bon, les fruits, les fleurs, médicinales, et surtout ils utilisaient les anciens pour faire des liens, c'est-à-dire ils faisaient des éclisses, quand vous avez la tige, vous, vous, vous sortez la première peau et ça fait des lanières. Et ces lanières, en séchant, elles deviennent extrêmement dures. Et les anciens les utilisaient pour ligaturer. Tout s'utilise dans la ronce. Nous, en général, on la débroussaille. On... Mais euh, franchement, moi, c'est une plante que... qui, qui, qui est géniale. Après, il faut, faut la maîtriser, simplement. Si, voilà. J'ai un souvenir que j'étais en Angleterre, où c'est le pays des ronces. Un pays... Moi, c'est là que j'ai aimé les ronces, parce que... Ils ont déjà, ils, les routes sont séparées par des haies, mais dans les champs, c'est encore séparé. Et c'est le royaume des ronces et des, et des fougères. Et, et là, j'ai vu que le rapport à la ronce, il, il est, pour eux, est, ils vivent très bien avec. Bon, bien sûr, ils la taillent, ils la coupent, mais ça fait partie de leur, de leur univers. Voilà, donc euh, à vous de savoir. Ou bien, des fois, c'est quand on ne connaît pas bien la plante. Nouveau, c'est que si on commence à s'intéresser à elle, une plante qui particulièrement ne nous plaît pas, peut-être ça vaut la peine de, de venir à la bibliothèque, d'essayer de trouver une monographie ou une histoire de cette plante. Oui, c'est le souvenir. Alors on était fiers, nous, quand on allait au ronce parce qu'on on avait la signature. Mais c'est rarement venimeux. Il y a, je trouve que les pousses de rosiers, pour moi les pousses de rosier des fois où on a mis du fumier, des trucs comme ça, sont plus dangereuses que la ronce. La ronce, il y a les oiseaux qui viennent dessus, les bovins, il y a du chevreuil. Le chevreuil aime bien venir prendre, si vous voulez du chevreuil chez vous, il faut avoir de la ronce. Parce qu'il vient et puis il choisit, puis il prend comme ça. Alors des fois, il prend aussi les salades, c'est sûr. Mais la ronce, il vient pour la ronce. Les jeunes pousses de ronce, il aime bien. Alors, je ne sais pas si vous voulez attirer le chevreuil, mais... Donc la ronce, je pense, dans, dans notre, notre région-là, c'est le, le moyen le plus simple énergétiquement d'avoir rapidement des arbres, d'avoir rapidement une biomasse, etc. En plus, ça vous protège le terrain. Admettons que vous ne pouvez pas vous occuper de votre terrain pendant une année, laissez venir en ronce. Vous n'aurez pas besoin de caméras de surveillance, pas besoin de jardiniers pour mettre Et vous aurez tous les oiseaux du voisinage. Faire faillite. Les <rire> sécu. Que... Je suis une question pour la ronce, mais moi je suis une oliveiraie, ah un oui. figurie. Oui. Et voilà, on a les, oliv les oliviers et voilà, de l'herbe de qui vient tout seul et des ronces. Ouais. <rire> et, mais comme c'est libre, en fait, la ronce, comme ça, il oui, fait, mais il, oui. Il avance, avance, avance. Oui. Donc c'est un peu. Euh, bon, j'ai la taille. Oui. Mon mari se donne la peine de sortir tout le nœud qui est très profond. Bah, c'est pas très profond. Ça fait des racines fasciculées. Oui. Seulement, ça, ça adhère. Jeune, jeune, ah oui. Mais après, si vous avez remarqué, chaque année, parce qu'elle est géniale cette plante, si, ça, elle meurt. C'est-à-dire, euh, moi je trouve c'est une plante très proche des humains. Enfin, de certains humains. C'est-à-dire, elle fait sa pousse de l'année, comme ça, assez longue. Puis l'année d'après, là-dessus vont partir les fruits. Une fois qu'elle a donné les fruits, elle sèche, elle meurt et ça fait comme un squelette, si vous avez remarqué. Les suivantes, elles viennent, elles prennent appui sur ce squelette et elles vont plus loin. Mais elle marche, c'est une plante qui marche. Et des fois, elle danse. Alors, bien sûr, Comment est-ce qu'on rentre, rentre nous, Gilles Clément dirait, comment est-ce qu'on rentre nous dans la danse <rires> oui. Parce que votre partenaire est griffant, c'est vrai, il, est, il, est, il a un côté. Et, et en bas, il prend la place. Il ça. prend la place parce que justement, c'est sa manière d'avancer. Comme le bambou Alors, bon, bon, le bambou, alors là, c'est presque. Là, là, à côté de la ronce, c'est autre chose, le bambou. Quand, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, moi je rappelle, il y a longtemps, j'étais jardinier où c'était encore un, des privés qui s'occupaient de la HEP. Là, quand c'était encore, les restait plus, ils avaient mis des bambous. puis, pas de pare-bambous, hein, ça avait poussé c'était énorme. Mais allez-y à la pioche coupante. Mais vraiment, c'est impossible. Il faut la pelteuse là. Et là, la pelteuse elle, elle, elle nous aide. Le, le bambou, c'est une graminée qui est incroyablement résistante. Non, à côté, le, la ronce, mais c'est joyeux. C'est... J'entends, j'aime bien justement juste tirer, si le sol a été un peu mouillé, vous tirez les jeunes rameaux, ça fait ces jolies racines comme ça. Et je ne sais pas s'ils si l'utilisent justement en, en médecine, en, en herboristerie. Je sais qu'il y, y en a qui utilisent là aussi les racines. Mais vous voyez, ça fait ça, mais ce n'est pas compliqué. Après, ça dépend que vous rentrez dans le jardin. Si vous allez quand c'est sec, là, c'est clair que c'est compliqué. Mais si vous allez à la pioche coupante, euh, et puis, il faut, il, je ne sais pas comment dire, il faut, il faut y aller dans le mouvement de la plante. Souvent. Nous les humains, moi j'aime bien regarder les anciens qui travaillaient encore beaucoup et euh, On n'avait pas encore la débroussailleuse, vous avez remarqué, on avait ces longs manches avec ces serpes, en Angleterre on avait ça, je me rappelle, et il y avait une manière, si vous voulez, de couper la ronce, d'aller dans le sens, vous voyez, il y, y, y a une manière de, artisanale de, de travailler avec ces plantes, si on y va comme ça, on s'épuise. Non, moi j'y vais à la faux. À la faux, ah ouais, alors vous avez une faux renforcée ouais. Ils sont jaunes justement à ah l'heure oui, oui. qui s'était en train de sortir euh, maintenant euh, j'étais en octobre euh, ah bah oui elles vont pousser maintenant et ouais, ils vont et elles vont aimer c'est joli quand ils sont oui. petits mais j'avais pas pensé aller dans les dans, ouais, parce que j'allais à l'inverse comme il vient comme ça alors avec la faute je peux passer comme ça Et après vous la chopez vous c'est que quand vous faites comme ça elle se défend si vous avez remarqué elle pique il y a des moments, elle elle vous griffe parce qu'elle s'agrippe. Donc c'est ça qu'il faut. Alors peut-être qu'il faut coucher. Puis après, ce qui est bien, c'est aussi peut-être d'avoir une pioche coupante puis vous enlever. Alors à ce moment-là, chaque fois les, si vous avez le nœud que vous avez coupé, et eh bien après c'est assez facile avec une pioche coupante, vous savez, c'est une pioche où il y a la lame comme ça et là comme ça. C'est-à-dire vous pouvez faire comme ça et comme ça, ou bien de ces piochoirs de forestier avec un un, un piochoir de forestier qui est un peu comme ça et qui a une hache en haut. Ça veut dire c'est un c'est un outil avec un une pièce comme ça, une houe en fait, mmh. et puis dessus, c'est vraiment comme une hache. Puis vous avez un long manche. Puis avec ça, vous pouvez vraiment tranquillement, majestueusement, vous pouvez y aller, pouf sans trop d'effort. Et puis voilà, puis vous pouvez la, la contenir, si vous voulez la contenir. <rire> voilà. Est-ce que vous avez encore une question euh, Sinon, on pourrait terminer avec le euh, conseil de, de Gilles Clément. Est-ce que j'ai un livre de Gilles Oui, j'ai bien aimé, moi, son, son livre euh, « Dans la vallée ». C'est plutôt un échange, c'est deux Gilles qui se parlent, mais j'aime bien aimer passer sous forme de questions-réponses. Enfin, il s'interroge. C'est un, un bouquin. Peut-être que vous l'avez à la... Celui-là, en a d'autres, j'ai Oui, il en a plusieurs. Celui-là, il est pas mal, mais si vous l'avez pensé, pas grave parce que vous le trouvez ailleurs. Sinon, il a, il a le trai traité succinct de l'art involontaire. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis, il y a bien sûr toute sa... Là, il, il part de certains jardins qu'il a faits et puis euh, il dessine aussi très bien. En fait, ce, cet auteur, il est intéressant parce qu'il n'est pas parti de la plante, il est parti des insectes. Il était passionné par les insectes et ça, c'est aussi un moyen, je trouve intéressant. C'est un, je crois que cette semaine ils font à la radio tout un truc sur, euh, je sais plus quelle émission sur les insectes. C'est intéressant parce qu'en fait c'est la partie la plus importante du monde naturel. C'est la plus populeuse. Et souvent nous ce qu'on retient dans nos esprits c'est les plantes supérieures et les les grosses plantes supérieures. Mais déjà dès qu'on arrive dans les lichens, dès qu'on arrive dans ces dans les mousses, déjà là en général euh, on est perdu. Et probablement qu'à l'avenir c'est ça qui sera intéressant au niveau de la biodiversité. On entend aussi un peu des fois, le monde scientifique est intéressant parce qu'on nous dit, non, il ne faut pas que la forêt vienne, il ne faut pas que les milieux se referment. Dans la forêt, il y a moins d'espèces de, de, naturelles. Le problème, oui, c'est vrai dans un premier temps, quand la forêt revient, c'est-à-dire après une friche. Alors j'ai tout un bouquin aussi sur les friches que je trouve génial. Euh, malheureusement, euh, où est-ce que je l'ai mis euh, Justement, cette idée de la friche qui, qui est en fait le précurseur de la forêt, de la future forêt. On a énormément déboisé, nos anciens ont beaucoup déboisé. Il y a eu, après la Première Guerre déjà, on a délaissé les terres les moins cultivables, puis maintenant on a délaissé des grandes parties et on ne cultive plus qu'une certaine. Tout le reste, on aimerait le garder ouvert, on a de la peine à le garder ouvert. Le problème, c'est que pour avoir beaucoup d'espèces, il faudrait que la forêt puisse faire ses cycles. C'est-à-dire, quand on aura des forêts de minimum 200 ans, on pourra commencer à dire s'il y a eu un appauvrissement, et là on verra qu'il n'y a probablement pas eu d'appauvrissement, parce qu'on sait qu'il y a d'abord au niveau des champignons, au niveau des bactéries, au niveau des insectes forestiers, il y a beaucoup. Mais là on va, on va à contre sens de ce que nous disent certains naturalistes qui disent « il ne faut surtout pas que le milieu se referme ». Alors je dis oui, il y a des endroits, peut-être ça vaut la peine que ça ne se referme pas, mais pourquoi on ne laisserait pas revenir la forêt Et puis surtout, la forêt jusqu'au cœur des villes. Je pense au petit cordon boisé qui paraît minable, mais ce cordon boisé qui est pour l'instant sauvé là, moi, je pense que ça devrait être le début de quelque chose qui, qui, est, qui, qui devrait irriguer nos villes. Oui, mais, oui, mais c'est ce qui fait paniquer certains naturalistes parce qu'ils disent qu'il y a un approvisionnement. C'est vrai, vous n'aurez pas de la prairie sèche, vous n'aurez pas les espèces qui sont là. Par contre, il faut plus de temps, mais il faut laisser à la forêt son temps à elle, qui est des temps millénaires en fait. Hein. On a très peu de forêts sauvages en Suisse, il y a la forêt d'Herborens, là. Pourquoi Parce qu'elle était inaccessible jusqu'à l'éboulement euh, que Ramu décrit. C'était une forêt inaccessible. Maintenant, elle est devenue accessible, elle est protégée, c'est des sapins blancs. C'est vrai qu'on si vous... n'a pas le droit d'aller dedans, mais si vous avez l'occasion quand même d'aller guigner. Vous voyez ces gros troncs couchés avec des petits sapinots qui poussent dessus ah oui, c'est cet auteur-là qui est génial, j'ai pas pris son livre, mais c'est euh, Bernard, euh, je vais mettre mes lunettes, c'est euh, Bernard Boisson, qui a travaillé nature primordiale, il a fait des photos magnifiques de forêts, euh, justement, entre guillemets, où, où l'homme n'y a pas été depuis longtemps, un bois chêne, euh, voilà, mais, mais c'est petit, alors il y a toute une association qui s'appelle Forêt Sauvage, qui essaye justement de, de racheter des, des, des, des forêts pour les laisser à leur libre évolution. Je pense qu'on a besoin, alors là je vais un peu plus loin que Jules Clément, lui il a son tiers paysage, moi j'y mettrai un quatrième, où là l'homme n'y va pas. Peut-être qu'on aurait besoin d'avoir une réserve d'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire La forêt c'est une réserve d'inconscient pour l'humain. Si on y va tout le temps, si on aménage, ou comme chez nous on met des panneaux, on met les noms, ok, il en faut probablement, mais les gens ils font comment pour avoir leur propre nourriture personnelle, euh, leur propre qualité émotionnelle qui se développe sans personne. Donc, ça veut dire qu'il faut des lieux où on leur fout la paix. Et puis, si l'humain, de temps en temps, il va en visite, il puisse, faire, il puisse avoir contact avec, ses, je dirais, un inconscient collectif. Donc, je parlerai d'un quatrième état de la <rire> nature ou à des endroits assez vastes, si possible, ou des cordons, en tout cas, où on y va très, très rarement. Oui, mais il y, y a du monde dans le parc national. On reste sur les chemins. C'est un bon début, mais il faudrait, vous voyez, c'est loin le parc national. Il faudrait qu'on sache que, un bout du, du, du chêne à Gobet, on sait qu'on n'y rentre pas. De savoir qu'il y a quelque chose de mystérieux juste à, à notre porte. Quand, quand on étudiait les, à Chasseral le, le coq de bruyère, parce que c'est un maillon faible, le problème de ce coq, il est en train de disparaître. Et sur Chasseral, c'est un endroit où il y a très peu de coq. Le problème, c'est que dès qu'on a vu le coq, c'est trop tard, parce que en hiver. Hein, parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a dérangé, lui, il ne mange que des aiguilles. Donc, vous voyez le nombre d'aiguilles qu'il doit manger digérer pour avoir de la force. Donc, il y en a un raquetteur qui vient, il bouge une fois. Un deuxième raquetteur. s'il fait beau, que c'est dur, il est dérangé sans arrêt. Donc, ça veut dire, on devrait dire, il y a, il y a du coq de bruyère à Chasseral. Si on l'a vu, c'est foutu. Donc, il ne faut pas voir. Il faut savoir qu'il y est, mais il ne faut pas le voir. C'est dur. hein. Humus. <rire> Donc peut-être dans nos jardins, peut-être il faudrait un petit endroit, pas conservatoire, mais un endroit où on y va rarement, comme on l'a dit peut-être au début, et puis on laisse on laisse un petit peu quelque chose. Dans les ronds. Alors, euh, sous les ronds, sous... Mais les enfants, et les petits-enfants, ils aiment bien ça, parce que c'est un trésor, en fait. C'est le trésor du jardin. Ah, vous entendez Oui, les hérissons. Le, le Mais c'est vrai, si vous avez des vieux troncs, là j'ai pris, vous avez vu, J'ai pris parce que je trouve que c'est vous avez ce tronc en, en putréfaction un peu. Mm -hmm. Mais c'est génial, parce que vous voyez déjà le nombre de trous qu'il y a dedans, comment il a déjà été travaillé. Ça, en fait, c'est un arbre qui était dans ma forêt, qui est, qui est tombé à l'otard. Mais j'ai laissé des chandelles, vous voyez, je n'ai pas coupé, j'ai laissé ces chandelles-là, c'est important. Parce que, à tous les stades, il va être colonisé par différents champignons, différents acteurs, euh, euh, oiseaux, etc. Et puis à un moment donné, il va se coucher. On voit, il y a des endroits où c'est des trous ronds, des... puis on voit un petit peu de mycélium. On ne parle pas de l'odeur aussi. Et ça, ça vous donne après, un... dans le sol, ça vous donne cette structure que les anciens connaissaient bien parce qu'ils allaient chercher ça, ils n'avaient pas la taube ou duite. ils allaient chercher leur terreau pour les géraniums dans les saules têtards, par exemple, vous savez dans ces gros saules qu'on avait encore à la campagne, moi je me rappelle quand j'étais euh, du côté de Panta, on avait ces saules tétards encore, et nous on aimait bien y grimper, on faisait des cabanes, mais en plus, dedans, ça pourrit, et puis vous aviez ce qu'on appelait la terre de, de tétards. Et avec ça, on faisait nos mélanges. Alors c'était quelques petits géraniums, hein, ou quelques petits machins comme ça. Donc ça veut dire que ça, ça produit un bon sol forestier. Donc pourquoi pas amener, une fois que vous allez en forêt, ben, vous ramenez un petit peu de si vous n'avez rien dans votre jardin. Puis ça, c'est des micro-habitats qui sont importants. Merci. Merci De votre patience. Je vous avais prévenu, hein, on est rentré dans le jardin. Non, C'est pas quand on sort dans le jardin, c'est un peu le problème. On a tous fait cette expérience.